Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc voilà, je vais vous parler de notre projet Musique en médiathèque qui euh, se déploie sur euh, deux axes. Euh, D'abord, l'intégration des instruments de musique dans nos collections, des instruments euh, dédiés au prêt. Euh, et aussi, la mise en place de matériel euh, d'écoute audiophile, c'est-à-dire une jeune fille dans un espace dédié euh, qui sera le support d'animation. Alors, euh, c'est un projet... Global qui a été financé en grande partie par, par l'Europe, par le biais d'une part d'un projet leader que nous avons constitué avec le soutien du, du SMAD des Combrailles, le syndicat mixte de, de l'aménagement et du développement des Combrailles, Céline Duvin en particulier. Le projet leader nous a permis l'acquisition d'instruments de musique de Chanifi de, vraiment de, de qualité audiophile, euh, mais aussi, alors bien sûr, pour une part beaucoup moindre du budget, mais c'est quand même important, de sièges relax pour installer nos usagers dans des conditions d'écoute tout à fait confortables. Voilà. Euh, nous avons aussi bénéficié de l'aide du département euh, au titre de la dotation générale de décentralisation, qui nous a permis euh, d'accentuer notre action de musique en médiathèque par euh, l'achat euh, de deux nouveaux types de collections en fait, qui, euh, qui arrivaient dans notre établissement. D'une part, euh, des acquisitions de disques vinyles euh, qui, dans un premier temps, euh, sont dédiées à l'écoute sur place, mais euh, j'espère euh, bien sûr, arriver à un service de prêt pas dans le, dans le futur, euh, mais aussi euh, de, des acquisitions de musique imprimée et euh, en particulier de, de méthodes d'instruments qui accompagneront euh, la présence des instruments euh, qui sont dédiés au prêt. Euh, voilà alors euh, que dire euh, en fait notre projet en ce qui concerne les instruments de musique la philosophie de départ c'est de pouvoir créer la rencontre entre l'usager et l'instrument euh, c'est la chose qui peut paraître la plus contraignante en général mais en, en milieu rural et sur notre territoire en particulier parce qu'on on ne dispose pas de, de grandes structures d'apprentissage de la musique, euh, voilà, de, comme un conservatoire qui, qui rayonnerait sur le territoire, euh, ou de, de, de très grandes écoles de musique avec une grande diversité d'instruments pratiqués. Euh, donc Notre idée, c'est vraiment ça, c'est vraiment créer le, le contact entre l'usager et l'instrument, euh, lui donner euh, la possibilité de faire ses premiers pas en autonomie, d'où euh, l'intérêt d'avoir euh, des méthodes d'instruments euh, euh, très faciles d'accès, avec CD au minimum, DVD en général, euh, qui accompagnerait une méthode pour euh, ceux qui ne connaissent pas du tout le solfège. Alors on part dans l'idée que les premiers pas dans un instrument, le solfège n'est jamais une, une, une obligation, jamais un, un prérequis pour pratiquer un instrument. Donc, on le met en, on le met en pratique. Euh, et puis, par ailleurs, en complément de cette proposition de musique imprimée qui accompagne les instruments de musique, nous avons l'ambition aussi de créer un espace sur notre site internet qui sera un portail qui renverrait vers des tutoriels en ligne qui sont extrêmement nombreux aujourd'hui sur Internet pour permettre des, une prise en main de l'instrument. Voilà, alors le, là c'est un travail compliqué de sélection parce que là on a, il y a vraiment pléthore donc c'est vraiment le, la sélection qui est au au cœur de ce travail-là. Donc, voilà l'ambition euh, de, de mettre l'instrument de musique au cœur de nos collections. Euh, quels instruments de musique Alors, euh, vous le voyez sur la diapositive. Donc Nous avons une guitare électrique, une basse électrique, un synthétiseur. Euh, je précise que chaque instrument vient avec euh, donc son, son étui en dur, mais aussi tout le matériel qui permet bien sûr sa, sa bonne pratique. Donc euh, là, vous voyez les, les amplis, euh, les amplificateurs, euh, mais il y a aussi euh, tout ce qui est sangle, câble, petit matériel, plectre, enfin, médiator, enfin, accordeur, euh, tout ça. Euh, nous avons aussi euh, des instruments acoustiques, deux ukulélés, deux guitares classiques et un banjo. Je n'ai pas de photo de notre piano numérique, euh, mais nous avons un piano numérique qui n'est pas destiné auprès, mais à l'utilisation sur place, directement dans l'espace de lecteur public, au casque, pendant nos heures d'ouverture. Pour le moment, il est installé, mais en raison de la situation que vous connaissez, nous n'avons pas encore lancé le service. Pour ce qui est euh, de l'écoute euh, audiophile, donc, nous avons aménagé un espace qui était notre salle du compte, euh, avec cette, cette chaîne FI euh, qui va nous permettre de déployer une politique d'animation autour de l'écoute audiophile, donc en fait autour de la musique en général, dans des conditions d'une écoute audiophile, mais qui va nous permettre de faire des écoutes des, des écoutes documentées sur des thèmes très variés, euh, que ce soit, je ne sais pas, le, le, le reggae, le, le rap français. Je, le, l'histoire du concerto, enfin, peu importe, on peut, on peut tout imaginer. Euh, des siestes musicales, euh, des présentations de nouveautés, euh, des sujets plus précis euh, sur, euh, sur des artistes, un instrument en particulier. Bon, on peut imaginer plein de choses. Euh, en fait, l'intérêt, c'était d'avoir du matériel qui permette d'écouter la musique vraiment dans toute sa intégrité, c'est-à-dire de la musique qui ne soit pas compressée, mais avec du matériel qui permette d'en apprécier toutes les fréquences et toute la, toute la richesse et l'ampleur. Voilà, et alors ça aussi, ça a été un, un travail de sélection qui a été vraiment au cœur de, de ces acquisitions. Ça a été vraiment l'axe principal. Il a fallu écouter beaucoup d'installations différentes, beaucoup d'enceintes différentes. Ça a été un petit peu long, mais euh, là, je crois qu'on est arrivé vraiment à, à un vrai, une belle installation, un bel équipement. Voilà. Donc, euh, comme je vous le disais aussi, on, vous le voyez sur les, sur les diapositives, euh, l'acquisition de, de ce support vinyle. Euh, qui euh, voilà qui, qui revient dans nos, nos établissements, vous savez, on en parle assez, qui revient dans le, dans le quotidien de, de nos usagers, hein, d'une manière générale. Hein, euh, les chiffres des ventes le, le, le prouvent aussi. Donc, euh, donc voilà, euh, je crois que j'ai fait le tour euh, au niveau de la présentation du projet, si vous avez euh, des questions. Oui Alors, bah, voilà. Alors nous, ça a été, euh, oui. Alors la question du partenariat avec des écoles de musique, en fait, pour tout dire, la question de l'intégration du projet sur le territoire et, et c'était d'ailleurs la, la, la, la très bonne question posée. Euh, en fait, ce projet, il a été lancé il y a cinq ans. Et il n'arrive qu'aujourd'hui. D'ailleurs, il n'est pas encore tout à fait arrivé. Alors, d'une part, il n'est pas mis en place parce que bon, la situation sanitaire nous a fait prendre beaucoup de retard. Mais d'une manière générale, nous commençons à terminer la réception de tout le matériel. En fait. Donc on, on est vraiment en, en bout de ligne droite. Quoi. De, de la, de la, on voit la, piste, la, la ligne d'arrivée, mais on n'y est pas encore. Euh, le, tout ce temps-là aussi était un travail en amont euh, de rencontre à, avec les élus, de rencontres avec les partenaires locaux de, de la musique, euh, qui sur notre territoire sont peu nombreux, mais qui sont euh, très actifs. Et en fait, euh, ils ont été ravis de, de, de ce de, de lancement en général de de ce projet, vraiment, en particulier l'école de musique de saint éloi les mines la commune sur laquelle nous sommes basés, qui a vraiment été voilà, très, très motivé par, par ce projet. C'est une toute petite école de musique. Nous, encore une fois, notre rôle dans ce projet, c'est de créer la rencontre entre l'usager et l'instrument. Moi, je n'ai pas l'ambition de, de proposer des cours de, de musique. Je ne suis pas professeur, je suis pas enseignant. Euh, les gens, s'ils peuvent euh, tomber amoureux de l'instrument, faire les premiers pas, et vraiment, si le coup de foudre euh, arrive, après à eux de, de, de prendre leur chemin. Et le chemin, il peut passer aussi par nos partenaires locaux, bien sûr. Donc, euh, donc voilà, tout ça euh, participe à une dynamisation de la, de la pratique amateur de, de la musique. Donc euh, voilà, ça a été plutôt euh, très bien accueilli euh, en général. Oui. Alors voilà, bon, on est encore en train d'en discuter. Je... Ah oui, la, la question, la question des, des modalités de prêt, la question de, des assurances et, et oui, tout ça, excusez-moi. Le... Donc, on est encore en train de travailler sur ces questions. En effet, il y a plusieurs aspects juridiques en fait, qui, qui se présentent. Il y a eu plusieurs propositions de la part des élus sur le, le fait de, de demander une caution à nos usagers. Tout ça, c'est compliqué parce que dans un cadre juridique, nos, nos établissements ne sont pas en droit de, de réclamer de caution. Mais euh, partout, ça se fait ailleurs. En général, on ne demande pas grand-chose dans les médiathèques où, où le, le prêt d'instrument est déjà bien installé. Euh, en général, c'est une charte qui, euh, que l'usager signe au moment de l'emprunt. Euh, et qui euh, résume un petit peu le, euh, bah le, le, le tarif de, de tous les éléments qui sont empruntés, euh, à la fois l'instrument, mais euh, tout ce qui l'accompagne, tous les accessoires, euh, voilà, avec euh, euh, peut-être, nous, la possibilité aussi de renvoyer à, à l'assurance de, de chaque usager. Donc, là encore, nous n'avons pas encore pris de décision. Nous venons de changer d'élu de, et c'est une question qui n'a pas encore été débattue qu'il a été par le passé, avec plusieurs décisions différentes qui se sont succédées, donc là, je ne peux pas m'engager pour le moment. Alors, comment, très bonne question, comment une, commune, comment une commune telle que la nôtre, pas tellement vaste, peut répondre à un projet leader En fait, pour tout vous dire, le projet tel qu'il arrive aujourd'hui a été réduit de moitié. C'est-à-dire qu'à l'origine, ce projet devait, pour rentrer un petit peu dans les chiffres, financièrement, L'aspect du matériel pour l'écoute audiophile devait représenter un quart du budget global pour trois quarts pour les instruments de musique. Le projet a été intégralement baissé de moitié. Et donc aujourd'hui, l'équipement audiophile représente la moitié du, du projet global. Donc ça veut dire qu'on a rogné sur les instruments. En fait, quand nous nous sommes présentés au SMAD pour avoir un soutien sur, le, sur nos démarches vis-à-vis -vis de, de l'Europe, on était au ras des quoi. On nous a dit, vous ne pouvez pas descendre plus que ça parce qu'on ne prendra pas de projet inférieur à ce, ce que vous réclamez. Donc déjà, nous, c'est nous qui… Ils auraient, voilà, ils voulaient plus. Donc, on était vraiment au ras des pâquerettes. Euh, et on a pu le lancer. Euh, c'est formidable. Pour moi, c'est vraiment une victoire d'avoir, de, de réceptionner les instruments jusqu'au moment de la réception. Moi, je ne voulais toujours pas y croire hein. au bout de ans boulot, mais… Voilà, donc on y est arrivé. Donc je vous encourage à lancer, vous aussi, des, des initiatives comme ça. Nous, on a eu la chance, c'est vrai, hein, d'avoir le, le SMAT des Combrailles à notre écoute, et qui a été un soutien important hein, dans, dans, dans notre démarche. J'imagine que vous aussi, vous pouvez avoir des, de votre côté, dans vos territoires aussi, des gens qui peuvent vous, vous soutenir et, et vous guider. Il ne faut pas hésiter. Hein. Voilà. Nous, en plus, vraiment… Encore une fois, on s'inscrit vraiment dans une logique de territoire. C'est-à-dire que nous, on a vraiment fait un ce travail en amont de rencontres avec, euh, avec les élus, avec euh, les écoles, les écoles de musique, les intervenants en musique euh, sur le territoire. Donc, bon, euh, Tout ça euh, a une logique de territoire intéressante quoi, euh, qui, euh, voilà. Voilà, qui trouve un écho en tout cas. <rire> pas du tout, parce que c'est moi aussi qui fais l'heure du compte. Mais <rire> Je tiens à ce qu'elle revienne. Non, non, mais en fait, comme vous le voyez, en fait, je ne sais pas si on le voit bien, mais on ne le voit pas bien, mais on a une salle du compte qui est assez confortable. Euh, bon, en fait, l'espace, enfin, le, le matériel prend peu de place. En fait, il est assez protégé. Donc, ça ne nuit pas à nos, à nos pratiques habituelles. Mais pour le moment, de nos pratiques habituelles, malheureusement, elles ne sont pas à ce qu'elles étaient. Jusqu'à présent, voilà. Mais euh, tout ça va revenir, j'espère. Et puis moi, je, je mise beaucoup sur, encore une fois, sur ces animations musicales auxquelles je tiens vraiment. Quoi. Euh, je pense qu'on a un vrai rôle, nous, euh, médiathécaires, de proposer des, une alternative musicale à ce qu'on nous propose par ailleurs dans les médias et sur Internet et tout ça. Et aussi euh, une alternative dans la connaissance, dans la culture de la musique, qui est vraiment un, quelque chose qui disparaît totalement euh, autour de nous, dans le quotidien. Donc euh, voilà, je, je crois qu'on a vraiment un rôle à jouer et ça, c'est euh, un support formidable pour ça. J'espère que ça va apporter ses fruits. Depuis le temps. Non, c'est une question rapide. J'ai l'impression que c'est beaucoup l'histoire euh, de la musique et, et du coup la musique contemporaine, pas trop, j'ai dit. Ah, si, si. En fait, euh, là, on ne on voit, on voit pas bien, hein. mais il y a beaucoup d'actualités. <rire> là, il n'y a que des vieilleries. <rire> non, non, mais il y, a, il, y a, il y a beaucoup de choses très actuelles. L'acquisition au niveau des vinyles, alors c'est vrai que là aussi, il a fallu faire un choix. Mais c'est à peu près un tiers, de tiers. Il y a un tiers d'actualité, de, de, vraiment. De, de, de choses. Bon, non, au contraire. Et puis, les, les, les, le programme d'animation, il est aussi consacré à des genres très, très, très actuels. Voilà. Absolument. Voilà.